Alors, ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est que euh avant de configurer un espace d'apprentissage, la question à se poser, c'est finalement dans quelle pédagogie on est et dans quelle pédagogie j'ai envie d'aller, puisqu'on se rend compte qu'une euh, espèce de dérive aujourd'hui, j'ai envie de dire, ou un défaut, c'est d'être attiré par des meubles mobiles, des espaces colorés et des murs d'affichage. Donc on va construire un espace qui sera attractif, mais qui finalement va devenir distractif. Alors qu'un intérêt, c'est de se dire, si je veux faire de la pédagogie active, sous-entendu et qui fait réfléchir et qui fait résoudre et d'autre part qui met les gens en interaction Donc, avec des facilitateurs d'apprentissage, je vais me demander comment l'espace va contribuer à être un vecteur de facilitation de l'apprentissage. Donc du coup, le raisonnement n'est plus du tout le même. Je vais me dire quelle pédagogie j'ai envie d'avoir, comment je vais faciliter euh, l'apprentissage par les, ce qu'on va appeler les micros et les macro-mouvements et du coup, comment je vais configurer mon espace. Est-ce que tu as des configurations modèles type qu'on qu doit mettre en place ou bien après c'est à l'initiative du, du formateur et des apprenants euh, pour mettre en place une configuration X ou Y Alors là c'est pareil, euh, on, peut, on peut travailler de deux façons. Soit on se dit, bon je vais plutôt partir d'un plateau vide et je vais le fonctionnaliser et le fonctionnaliser en fonction de l'usage, donc j'ai quoi, euh, je veux faire quoi, donc je vais prendre quoi pour faire quoi Et là se pose la question de j'ai quoi, que, avec quel matériel je vais fonctionnaliser l'espace. Donc on va réfléchir à... Euh, quel est le, le matériel qui va permettre quelle pédagogie et puis ensuite ce matériel je vais l'organiser dans l'espace alors on sait par exemple que le, les murs d'affichage vont permettre un travail collaboratif donc là je vais me demander je les mets où les murs donc si je les mets toujours du côté du formateur je risque d'être, euh, d'avoir le risque de rester en pédagogie transmissive si les murs je les mets dans l'ensemble de l'espace, tout autour de moi, je pourrais organiser des sous-groupes de production. Même chose pour les tables. Si j'ai si des tables à roulettes, l'intérêt et chaises à roulettes, c'est que je pourrais configurer l'espace en petits groupes, grands groupes, sous-groupes, en fonction de finalement mon scénario. Donc la question, c'est pas tellement un espace préconfiguré, mais c'est euh, des matériaux, enfin des matériels et matériaux qui combinés entre eux. Vont pouvoir suivre un scénario de formation et d'apprentissage. Et donc, on est plus sur fonctionnaliser, défonctionnaliser que créer des espaces arrêtés. Wow, wow.